Bon bam bam bam voilà peut-être que je te t'efface toi un jour non ouais enfin, après j'ai pas vraiment vraiment envie non plus mais pas de mytho surtout que ouais ouais plus t'es dégueulasse tu es très beau tellement beau que je vais même me cosplayer en toi non, t'es toujours dégueulasse, mais... Euh, ça... Et c'est parti Salut, je suis Sasuke J'ai pas, pas du tout passé 10 minutes à chercher mon bandeau. non, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Bon et, et, et, Tourne là, oui, mon micro. Hop là, on descend et on baisse un peu le son, sinon ça, s'accueille Euh Alors, on en était là. Voilà, alors, étape 5. Et bah c'était hyper pour pour l'étape 5, hein Ouais, petite pause, c'était juste pour vous dire que là, vous avez un time life de tout mon montage. Lego. Voilà, c'est... Allez-y, il est très bien, moi je l'ai bien aimé. Là, je vais essayer de moins parler qu'avant, parce que... Bah si je fais 4 étapes par vidéo, ça va pas le faire. Et puis là, de toute façon, on va aller finir. Hein Donc, euh, il me faut un petit... Petit de 3... Petit de 6, enfin bref, euh, les petits de 6, c'est bon. T'as vu, j'ai un nouveau siège, mais on voit plus le décor du coup. Et là, je suis en train de couper la tête de Sans. c'est oui, il est et dégueulasse. Qu'est-ce qui m'a pris de faire, euh, de faire voir cette idée de merde là aussi, je suis trop con. Voilà. C'est pas... J'ai juste de reprendre la vidéo et que je commence déjà à réinsulter les blocs en plastique. T'as vu, ça commence très mal, ce vidéo. Ah, c'est moi qui vous le dis. 1, 2, 1, 2, 6. C'est pas lui, c'est lui. Ah, ah, je te tiens. casse toi. Euh... On va le mettre là. Voilà, très bon, très bien comme ça. Voilà. Et tout deux fond du sachet Oui, parce qu'il faut savoir que le truc là, ça fait, ça fait des jours qu'il est à côté là, par terre. J'essaie de bouger, de le bouger le moins possible pour garder les sachets que j'ai passé euh, correctement et tout je m'étais mis un truc mémotechnique et tout sauf que ça n'a pas trop marché quand le chat il a décidé de sauter dedans Hein Fils de pute, t'es où T'es derrière mon bureau, je sais que t'es là Je t'ai vu il y a deux secondes Reviens là non, Je dû le laisser dans la rue Je t'entends Viens là, t'es où T'es caché où T'es caché dans mes costumes c'est ça N'importe quoi Donc on commence sa jambe, donc il faut du beige Du beige il y a un truc qui va pas... Ah j'ai trouvé le truc qui allait pas, maintenant ça va Ne me demandez pas pourquoi je chante des Noël des chante des chansons de Noël en mars. Non non non non on n'est pas du tout en mars. février. Peut-être que cette vidéo sortira dans un mois, mais normalement non. Quoique. Je vous encule tous. On est combien Ah si on est le 15 quand même Si on est le 15 quand même Si, bah elle sortira sûrement en mars fils de pute, je vais et je vais Alors un truc de trois. Petit truc de 3, petit truc de trois, ils sont là je l'ai pris L'organisation, t'as vu Et c est, c est, ça doit être énorme de votre point de vue là Vous voyez absolument rien oh, on va commencer à mettre du blanc après Oh, oh, oh T'es ouf, fils de pute Oh Et eh bah, ben, le blanc, je pensais que c'était plus amusant mais pas du tout Le petit de 3. <rires> Oh, un coin Un coin un coin Un coin coin coin coin J'ai pas envie de faire ce truc bizarre, hein Ah il y a du blanc Il ah, y a du blanc sur du blanc Mais là je Ah ça pique les yeux là merde Ah j'ai coincé un poil dedans Mais tant pis Il y aura un morceau de poil dedans Pour l'éternité Peut-être un poil de moi Ouais je me suis... Bah non, ça peut pas être ça. Je me suis pas branlé ce matin. Vous pensez que je vais mettre des musiques de Naruto non libres de droit dans cette euh, vidéo ou pas Vous pensez que je vais être démonétisé Vous pensez que je serai monétisé tout court un jour Si vous vous abonnez pas D'ailleurs, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît. Parce que moi, ça me fait mal au cœur de. Moi, j'aimerais bien que mon travail soit rémunéré. Parce que si mon travail est rémunéré, et eh ben, je ferai plus de vidéos. J'arrête de crier. Mes voisins, ils doivent pas ils doivent pas trop comprendre. De toute façon, ils doivent des penser qu'il y a des meurtres, des fois que je bats ma femme, alors que pas du tout. Déjà, j'ai pas de femme, je suis célibataire. Je suis Heureux de l'être très bien tout seul. Mmh, j'adore être seul. C'est pour ça que j'ai pas d'amis d'ailleurs parce que j'ai rejette. C'est pas vrai pour les amis. Parce que moi j'adore voir les amis parce que si on les invite et bah ben, ils peuvent servir de projet de vidéo du coup ça peut faire de l'argent. Comme moi j'adore l'argent, oh. je viens de trouver le truc pour nous aider à construire caché au fond d'un sachet. Bon, de toute façon, est-ce que ça va vraiment nous aider? Oui, maintenant je peux lui dépuceler l'arrêt. Hop, Aha. ah, c'est plus facile. Hein. Aïe, je me suis fait mal. Ah, Les amis, allez, j'en ai plein le cul donc on arrête ça. C'était la jambe de Sasuke. Salut, je vous dis, moi après des vidéos Lego comme ça, j'en fais pas d'autres. Hein. T'as nous aussi, des reste dans sa boîte pour toujours. Hein. Ah, mais je croyais qu'il y avait rien, mais, mais si en fait, ce sont des gris. Je croyais qu'il y avait rien, mais ce sont des gris à couleur grise. Ils me disent qu'il y en a sans cas des petites pièces comme ça. Et ben bah, putain, Là, hop. Tomé. bref donc un truc de 1 hein, mais gris, mais gris foncé ou gris clair ouais c'est je n'arrive même pas à savoir ah, donc c'est du gris foncé très bien parce qu'il y a très peu de différence entre le gris foncé et le gris clair hein. faut savoir et bon on va essayer les gris foncé et si c'est pas ça et bah ben, tant pis euh. Maintenant, je ne vois plus aucun gris foncé. Voilà, j'ai confondu avec le blanc qui était à l'ombre. Et... En fait, il n'y a qu'un seul gris. Je... C'est mon cerveau qui va pas bien, c'est ça que tu es en train de me dire Mais je comprends rien. C'est trop petit pour moi <rire> Quel des cons, con, aussi, de faire des Lego de 4 mm, là. J'aurais dû prendre un Lego Mario, comme tout le monde. Même si ça aurait été 4 fois plus cher. <rire> ça ne pas des masses. Ah, je me sens fatigué, j'ai envie de faire de l'eau. Bonne nuit. Oh, quoi Un autre jour Non, pas du tout. Je vois pas du tout de quoi tu parles. On est le même jour. J'ai juste fait une sieste de 5 nanosecondes pour, euh, pour me reposer parce que j'étais fatigué. Oh, oh, oh, oh Ah, les gens, je viens de me re remarquer un truc... Mes facultés de ninja euh, du Sharingan, ils ont pas bien marché parce que j'étais fatigué. Heureusement, grâce à mes 5 nanosecondes, j'ai remarqué. En fait, tout à l'heure, je vous faisais la remarque parce qu'il y avait deux gris différents très similaires. En fait, non, je me suis trompé, il y avait juste du blanc et du gris. Juste qu'il y a des ombres et tout, et que je me suis fait niquer. En fait, c'est... Tu vois, cette, euh, cette illusion d'optique-là et ben c'est exactement ce qui m'est arrivé. En fait, là, ces deux cases-là, ben, en fait, c'est la même couleur. Et ben, moi, ça m'est arrivé exactement pareil, c'est normal. Donc, euh, du coup, c'est pas parce que je vois mal, c'est parce que c'était l'illusion de Sasuke. Parce que j'ai regardé dans les yeux. Du coup, il m'a fait son shangan dans les yeux, ce sale enculé. Voilà, tu vois, parce qu'il a les yeux rouges, ça veut dire que ses yeux, ils sont activés. D'accord, on va commencer à avoir un trou au milieu. Voilà. Ah ah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais t'es où ça le... Oh, t'es où Ahah ah Parle de Poutine, tout ça, tout ça, et après on s'étonne que j'ai des problèmes. De toute façon, nos jours, on peut plus rien dire sur Youtube. Moi, je l'aimais bien eu le Youtube d'avant. Quoi qu'on dise, il y a toujours un gars pour nous traiter de raciste ou de pédophile ou, ou n'importe quoi. Moi, j'aimais bien quand les gens ils faisaient des blagues sur les noirs euh, ou sur les jaunes comme ça, juste pour rire. C'était marrant. maintenant, avec tout le monde qui est euh, au scandale pour la moindre petite merde. Tu vois, les gens sont devenus des fragiles. Bah, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Euh, mais elle est où cette pièce de... Je me suis trompé. Heureusement que je le vois maintenant, parce que sinon j'aurais très bien pu continuer et ne jamais me rendre compte. Ça, Sasuke il aurait été tout moche. Bon, oh, il est où mon truc pour enlever les trucs euh... Ah, là, on a fait une étape. Eh, eh, eh. Ah, j'ai voté. Et personne n'était là pour l'entendre. Je couperai au montage, hein. Faut pas que j'oublie. Si tu vois Ah, il est tombé. Euh, euh, euh, eh, eh. Oh oh Nous avons terminé la première jambe Oh oh, maintenant maintenant maintenant maintenant maintenant bah c'est la fin de cette vidéo non tu veux non non non d'accord il veut pas il veut pas bon bah écoutez on va terminer, ça veut dire on a avant terminer la première jambe les amis C'est dire qu'on doit refaire pareil J'ai pas envie Vous imaginez toute la souffrance que j'endure moi pour vous, pour qu'au final vous vous ne me donniez rien Bah oui moi je suis comme ça, moi quand je donne quelque chose, j'attends quelque chose en retour Et Bah oui sinon euh, je vois pas intérêt de faire un truc qui sert à rien Tu sais On peut tourner la page oh J'ai pas envie de tourner la page. Oh, oh Qui c'est qui qui Oh Oh N'importe quoi. C'était qu'une bande de gamins prépubères qui s'étaient trompés de sonnette. C'est jeune, je te jure. Moi, en tant qu'adulte responsable, jamais je ne me tromperai. Je te jure, ils font n'importe quoi. Hein. Si je sais pas, moi je sonne pas. C'est plus simple, je me tire. Qu'est-ce que... Non, je suis revenu à la première page. Oui, parce que j'avais oui, parce que j'avais tourné et puis après j'étais revenu avant parce que j'avais pas envie de Ah, ça fait peur hein. Déjà, j'y comprends rien avec l'étape 48 et 47 mais euh, on va pas déjà passer aux autres étapes qu'on a à faire. Eh bah putain, faut pas être daltonien. Hein. Non, le qui pourrait pas faire ça. Ça ah. <rire> Sasuke Uchiha, c'est moi. Le ninja de... du Konoha là. Alors, je sais pas vous, mais moi je me fais un peu chier. Euh ça c'était pour vous montrer à quel point je suis beau c'est aussi ça le quotidien de Sasuke Uchiha vous savez c'est c'est, le plastique le plastique avec les mini Lego attention hein il n'y a pas longtemps j'ai vu que le compte Twitter de NanoBlock ils n'étaient pas contents parce qu'on disait mini Lego au lieu de NanoBlock et bah j'en ai rien à foutre c'est des mini Lego toi tu caches ça c'est ça j'aime pas Ouais, c'était comme ça. Vous avez rien vu. Bon, bah, je ne sais pas où va cette pièce. Tapé. Mm -hmm. Ah Je sais Il va en dessous Sous le peu parce que regarde, sinon il y a son orteil qui dépasse. Et il faut pas qu'il y ait l'orteil qui dépasse. Ah ah Ça c'est ok Uchia Haha Yatada haligato gozaimasu Sasuke! Oula monke Sasuke, oula, mon monke kocha wingar! Oua monke go wingar! Ah! wingar! Oua go wingar! Oua est plus énervé. Toi. Donc là il est sur tous mes genoux, donc euh, je sais. Il suffit de... On va déplacer notre colonne verre On déplace notre corps de nos jambes. Voilà. Là maintenant mon corps il n'est plus sur mes jambes. Il n'est plus rattaché à mes jambes. Et je peux retourner comme ça. Hein, Qu'est-ce que t'as Sur la tête Ah Bon, le pied, il serait peut-être temps de le remettre là. Oups Oh J'ai fait tomber le pied Oh Ah oh, J'arrive pas à le récupérer Oh Oh là là Oh Oh Il est tombé loin Oh là là Oh Oh le pied Oh là là Ah oh. Ah oh, c'est bon Je l'ai récupéré Ouf Oh bah dis donc Oh Oh, bah elle était loin Bientôt, ils vont se rejoindre dans ces deux bouts <rire> Ah ah attention mes amis, c'est un moment historique. Et oui, plus historique encore que quand il se passait des trucs historiques. Allez Il ne pas rentrer. Bon bah le moment historique il est un peu cassé là. Je crois qu'il y a une entité supérieure qui veut pas que je finisse cette chose. Enfin je vois. c'est la seule explication que j'ai. Et du coup. Et bah... C'est la fin de cette... Oh, tu sais quoi Je vais utiliser la technique de, de Clovis, ça s'appelle. la technique de moi, que moi, j'ai créé Ça s'appelle... Hop là On met d'abord le, le côté, et après, on y voit. Pour ça, il n'y a qu'un côté, ça rentre tout seul. Voilà. J'ai dit, tu rentres tout seul Tu... Stop hein. J'ai dit, maintenant bah, non, non, tu rentres tout seul Tu rentres... Oh, tu rentres tous Il n'y a plus aucun problème, tu rentres tous Attends, parce que lui, il est en train de se péter. Tu veux qu'on se batte, c'est ça Mais Moi, moi je sais faire de la bagarre. Attention, j'ai fait deux ans de boxe, moi. Hein et oui, deux ans de boxe, six mois de judo, deux ans de karaté et deux ans d'échec. Donc, attention, parce que moi, je suis un combattant. Allez Ah, j'ai réussi Ta-la-la-la-la. -la -la -la. Voilà, donc, toi, tu vas là, voilà, super. Vraiment tenu par deux blocs. Ah non, attends, d'abord, faut que je... Faut que je remette le pied là, comment il était avant. Bah je sais pas. Oui, mais si ça m'a l'air d'être comme ça. Donc on va dire que c'est comme ça et puis voilà, hein Mais oui. Mais oui. Donc toi, tu vas Un peu là comme ça. Et voilà, il tient. Parfait. Y'a a pas besoin de mettre l'autre pièce, si Bah apparemment si. Et maintenant, elle va comme ça. Donc elle, elle va rentrer toute seule évidemment. Il dit elle va rentrer toute seule évidemment. Ah bah si, tu vois. Elle rentre toute seule. C'est bon. Il n'y a qu'une seule qui posait problème. Un peu là. Je dis hop là. Maintenant on peut tourner la page. Hé hé, <rire> t'as vu comme comment c'est trop historique ce mon truc là-haut oh. Wesh wesh. Qu'est-ce qui m'a pris franchement Qu'est-ce qui m'a pris de, de faire cette merde D'acheter cette merde De. De décider de le faire en vidéo Trois mauvaises décisions dans ma vie. Bon, que voulez-vous Nous ne, ne pouvons pas être parfaits en tout point. Non, ça si c'est le bleu foncé, ça c'est noir. Faut, en plus, faut pas confondre le noir et le bleu foncé. Vous savez, plus j'avance dans tout ça, plus je suis convaincu d'être un surhomme. Ah oui, ce que je fais là c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a une couille dans le pâté là. Voilà, comme ça. Ah ah voilà. Ah c'est bien. Ah, merde, non, c'est pas bien. Oh, non, on en est à l'étape 50, ah Le pire c'est que je suis même pas sponsorisé pour faire cette merde. Si au moins j'étais sponsorisé par Nenne Bloc, mais non, même pas, que Nenny. Sinon ça va vous je ne vous ai pas demandé aujourd'hui, c'est vrai. Après, c'est pas comme si je pouvais vous entendre, mais quand même. c'est pas gentil de ne pas demander si vous allez bien. Après, je m'en fous un peu, c'est vrai. Je ne vais pas vous mentir. Euh, je n'ai pas grand-chose à péter. Mais si vous me dites que vous allez bien, eh ben, je serai heureux. Déjà parce que ça veut dire que vous aurez marqué un commentaire et donc que ça aura fait du référencement. Mais aussi parce que ça voudra dire que vous n'êtes pas mort. Du moins, pas encore. Ça, ça c'est une grosse pièce. Hein. C'est l'une des plus grosses pièces. Alors que c'est les kikis. On va être ça de côté parce qu'on va commencer à faire la main. La main avec les kunai. Des fois, pendant un long moment, j'ai l'impression de ne pas faire de vidéo. De faire une vidéo de merde et de me dire putain mais je parle pas du tout, je dis rien du tout. Je suis vraiment en train de faire de la merde. Sauf que pas du tout parce que j'ai des heures et des heures de rush. Donc évidemment que je vais avoir plein de trucs à dire. Au final la vidéo elle va faire 30 minutes. Et bah oui. Hmm, 30 minutes où je monte des trucs en plastique de merde. Pardon, je suis vulgaire, je le sais bien. Ah ah, on a fait un bras, une main, une... Demain. Oh, bah, il est pas dedans Sasuke, il s'est tout vide. Oh, on peut voir ça Oh, Sasuke il est trop fort, il a survécu. Mmh. Ah, le bruit de la vache. Mmh. Un, un. J'ai m'emmerde de un, là. leur pièce de 1 là. Mmh. C'est pas humain, 4 mm. Aïe. En plus, je commence à avoir mal au doigt. Ah, Oh T'as perdu tes deux pieds en même temps, mon pauvre coco. Mmh. C'est joli en vrai. C'est tout. Je tenais à le dire. Allez, allez, et oui, allez, le petit le dernier, le dernier petit, le dernier, dernier, dernier, le dernier, le dernier, avant de commencer l'autre main. Alors, je pensais qu'on allait mettre le shuriken avant, mais non. Apparemment. Le shuriken Churiken. Oh bon. Et, eh. et, eh. et. Eh. Et, au pire on fait juste comme ça voilà c'est très bien comme ça il n'y a, a pas besoin de continuer moi j'aime bien moi moi moi moi, moi j'apprécie j'apprécie vous voyez moi moi, moi j'aime bien comme ça j'aime bien c'est moi moi c'est mon kiff c'est comme ça j'adore comme ça il n'y a pas besoin de continuer hein. En vrai il est trop bien. On, on le laisse comme ça, on est d'accord. Oui. Bon, très bien. On va continuer. <rire> J'ai envie de crever. Euh, allez, nous allons commencer la tête. Ah, C'est on perd des pieds. Mais merde, t'es comment lui du coup, putain. Du coup, il faut que je retourne au tout début pour voir où est-ce qu'il en était. Bah ça m'aura pris toute la journée. Hein. Et encore j'ai pas fini. Hein. <rire> la plus grosse frayeur de ma vie c'était là. Mais non, non, tout va bien voyons, tout va bien, tout est sous contrôle. Va bien Tout est sous contrôle C'est normal, Sasuke okay, il a... il a des se déshabille un petit peu, hein oh, oh, j'ai perdu un autre doigt On pas perdu qu'un seul euh... Voilà, j'ai trouvé son petit index Mais bon, plus de peur que de mal Allez, on peut retourner T'as voulu faire quoi, là Il n'y a plus de bleu à mettre. Ah, il n'y a plus de bleu. Ah, ah, je crois que j'ai mis tous les bleus possibles. On a fini les bleus, les gens. Enfin, après, il y a encore le bleu foncé. Mais ça, c'est autre chose pour les bordeaux. Là, il se ressemble beaucoup, le noir et le bleu. Je me demande si j'ai pas mis un bleu, là, d'ailleurs. Mm -hmm. Si, si, je crois, je crois que c'est un bleu, mais je suis pas sûr. Oh là là. Ça va être compliqué. C'est vachement difficile de repérer les pièces bleues foncées, les pièces noires euh, avec cette lumière-là. Là, par exemple, tu vois Là, il y en a un noir et un bleu. Oh. Oh, oh. Oh, oh oh, ça résonne un tout petit peu. Oh oh oh oh oh oh, oh. parce que dedans c'est un trou en fait. Ok. Attends si je fais ça comme ça. Ah bah si si si là on y voit beaucoup mieux. Voilà on va faire comme ça pour chaque pièce. Ah comme ça tiens. Voilà comme ça on y voit beaucoup mieux. Ouais. Regardez. Parce que là avec la lampe regardez on y voit beaucoup mieux. Ah oui. Oula on le distingue beaucoup mieux. Alors que si j'éteins la lampe. Ah si quoi que si on y voit mieux avec le téléphone. Mais euh, sinon à l'œil nu euh, c'est plus difficile. Mais Et... si on voit, on voit mieux avec. Coucou ah, ah ah ah, le petit bout du nez. Un gros nez Ah oui non, oui parce que son nez continue après, donc il euh, est un nez encore plus gros en fait. Bah, tu fais plus de lumière ça Parfait C'est parfait, c'est même mieux qu'avant. Donc là, on commence à faire le bandeau. Donc il faut. Il y a une étape particulière dans une étape particulière. Imagine quand même, une étape particulière dans une étape particulière. C'est n'importe quoi. Bref, un petit bleu foncé. Les pit... Là, tous les petits qui sont là, c'est des bleus foncés, on hein est d'accord Je suis pas sûr. Je vous rapproche de là. Où je vous les compare. Et même comme ça, je suis pas, toujours pas sûr. Vachement foncé, alors que sur un boîte, ils ont pas une si grande différence. Ah Ah Il a sauté J'ai perdu un bout là. J'ai perdu un bout J'ai perdu un bout Allez, on, peut on peut mettre les deux yeux Tu vas pouvoir voir la vie Tu vas pouvoir voir la vie Oh il a une tête de trisomique Là Là, sur le carton on voit pas bien qu'il a une tête de trisomique parce que les yeux Ils sont presque rouge transparent ils, ils ont pas très bien mis les yeux Mais en vrai il a une dégueulasse très bien Très bien. J'ai un œil qui tient pas. Soit moi c'est un défaut de fabrication. Soit euh, bah putain ils nous ont vachement douillés parce que. Bon. Entre l'œil qui tient pas, le bleu foncé qui est beaucoup trop foncé. Et tout, tout le reste. Ça se trouve en fait depuis le début j'ai une contrefaçon et je suis même pas au courant. Pourquoi qu'est-ce que je m'en baille hein C'est du plastique, on s'en fout. Sur le carnet là, le noir est plus clair que le, le truc bleu foncé. Merde, merde, je suis en train de tout casser, non, non, ah, mais rentre, quoi, moi, m'énerver, pas du tout, pas du tout, ouais, je vais très très bien, d'ailleurs, tu veux une preuve que je vais très, très bien, regarde, magie, wow, Oh mec, oh la magie c'est magique dis donc Waouh, regardez c'est bon il est construit Oh, et il y a même de la colle UHU qui s'est implantée dans son œil Pour euh, coller son œil pour qu'il tienne mieux Son œil grâce à la magie de l'UHU Grâce euh, à la magie Donc pour l'instant on met de ça de côté Et là on va commencer la mèche de veuche. On va faire une mèche de cheveux T'enfonce maintenant, surtout que j'ai vu qu'après il y avait une autre petite mèche de cheveux à faire Ça va être chiant, j'adore on, on pensait un bloc dans un bloc de 1. Aïe, ça fait mal le doigt. Ah, oh, pour oh, oh. les re-emboîter comme ça. Non, mais t'es chiant. T'es chiant avoir des cheveux, ça Sasuke. Tu pouvais pas avoir un cancer ou je sais pas, ça aurait été moins chiant. Ah, j'ai manque plein de transpiration maintenant. Oh, oh, oh, ça va être compliqué. Vite, il faut ma rame. Pour ramer pas gueillé, pas Ouais on va arrêter de les toucher hein. Écoute, ça tient, c'est déjà ça Toi je te mets là parce qu'on va faire l'autre côté du coup On se fout de ma gueule Ah j'ai tout cassé avec l'autre doigt là Ouh j'ai cassé un autre truc de l'autre côté ça commence à me casser oui. Plus le gris se confond avec le noir maintenant Pour les différencier c'est pas galère mais pour les trouver Attention, wow, on a fait l'avant-dernière étape, c'est bon, c'est bon, l'avant-dernière, pour les cheveux, après il y a le shuriken. Allez, c'est parti, la dernière étape, ah ah, oh. j'ai fait tomber ses cheveux encore, ça me pute, là. wow, savoir que c'est dernière étape, ça me... ça me remotive, ça me redonne de l'énergie, c'est incroyable. C'est pas du tout parce que je viens de dormir ou quelque chose d'un genre. Non, non, non, je vois pas du tout. Est-ce que tu vas chercher ça Bah oui. Évidemment, puisque je suis tout d'une traite. <rire> Alors, par contre, j'ai les doigts en sang. Deux, trois. Truc, deux, trois. Truc, deux, trois. Allez, allez, allez, les derniers là. Allez, allez, allez. C'est le dernier. On a bientôt fini. <rire> Allez, rentre, je de Je vais te casser les dents, tu vas voir. T'as pas de dents, bah c'est pas grave. Je vais t'en te... construire. Pour te les casser. Allez C'est pas grave, on va utiliser ça. Hein. Écoute, toutes les épreuves qu'on m'a fait endurer, toutes les souffrances que j'ai vécues, tous les drames que j'ai connus, tu tape. Mais j'en ai marre de ces cheveux de merde-là. Qui tombent tout le temps. Ça fait comme des escaliers, ça, ça monte de plus en plus. C'est n'importe quoi, mais bon. Voyez Taïe, Taïe bon on a fini les cheveux, ça a fait, est complet. T'es dégueulasse. Waouh, je commence le shuriken, le shuriken cool les amis. Pièce de 1 noir, est génial. Trop bien, ça m'avait pas manqué ça. Ensuite ça, Il met un truc de 2 dessus. J'ai cru qu'il allait m'arrêter le sang le, le, le con là. Oui, mmh. je t'aime. Fais attention. Oh, avec toi on sait jamais. Ça va, vous ouais. Moi, ça va bien. Non Il m'a raté l'enregistrement, ce sale con ah ah, c'est réparé Là, il y a une barre de 2 ou de 3, je sais pas qui est cassée. Bon, ça, ça devrait aller, je devrais avoir une pièce de rechange normalement, mais bon, quand même. Oh, elle, elle, est pas comme les autres. Normalement, il, il est vide, il y a un trou au milieu, là. Enfin, pour. s'en fout, il est cassé, il, il est cassé, ce truc. Elle, elle est cassée, cette contrefaçon, de toute façon. Allez mais tu vas rentrer sale fait de trucs de 1, moi j'aime bien les trucs de 1, c'est pas vrai, je les déteste, je vais tous les buter, les buter leur famille, leurs amis, Walou, walou. Et maintenant la dernière étape, ah non il y en a encore 4 autres, on met un petit noir de merde là mais je te, je te les encule, t'es noir, quoi Aïe j'ai mal à la main, j'ai fait très très mal, peut-être casser un os, peut-être mourir, écoute. La vie, hein. Moi je suis là à me plaindre parce que je me suis fait mal à la main et pendant ce temps en Ukraine. Non on va annuler cette blague en fait. Voilà Non je prends lui, je mets ça ici. Et voilà les amis C'est bon On a fini notre Sasuke Waouh wow tu m'auras cassé les couilles jusqu'au jusqu'à la fin toi. Maintenant on place le Shuriken. Voilà Et on n'y touche plus <rire> On a fini Sasuke les amis ah, mais nique ta mère, là. Ah, alors, mes impressions. Et moi, ben, je me suis explosé les doigts. Et tu es... T'avais l'air... T'avais pas l'air beau. Sympa sur le livret. T'as l'air moche sur Internet. Mais t'es pas mal, en vrai. Un petit peu dégueulasse, mais pas mal. Est-ce que je suis content de moi Bon, je sais pas trop. Est-ce que je trouve beau Bon, ça passe. Est-ce que je déteste l'entreprise qui a fait cette chose Oui, absolument. Est-ce que je vais l'insulter Non, pas du tout. Est-ce que j'ai menti Oui. Bande de fils de pute, c'est quoi, quoi Comment vous vous appelez là, haut oh Salodi, salodi, vous êtes que des salauds. Alors, toi, où est-ce qu'on va te mettre Est-ce que tu tiens Ah Ah On peut tout se casser. Eh là, j'ai perdu un bout. Regardez. Tu vas être très bien là. Non J'ai dit, tu vas être très bien, donc tu seras très bien, d'accord Donc tu vas rentrer. Tu as raté de mieux. Non de un bloc il passe pas tu vas être... tu te fous de ma gueule de un bloc il passe pas non non il est de ta mère quoi je suis obligé de le mettre au dessus mais au dessus j'ai plus de place il est beau bon est-ce que vous le trouvez bon moi je le trouve euh... voilà Juste devant, Omer fonctionne ou oh, pinez de notre souper au sucre trois jours Omer est tombé et casse la tête à sa soupe c'est parfait Le gigabg gigachat, oh, il est magnifique, il est magnifique, waouh. À la base, je voulais faire des plans super en tournant autour et tout, mais je flemme. Pom pom pom pom pom pom pom. Oh, mais c'est un gigabg, il est trop stylé. Voilà, il est trop bien là. Oh. Bon malheureusement ben, on ne voit pas ça parce que là il y a, y, a y a un petit trou là pour mon, mon décor mais c'est pas grave sinon... Euh, sinon... vous à m'arrêter moi. Et voilà La atterri dans la poubelle. C'est mieux comme ça Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est très bien. Voilà. Ouais, bah je suis très heureux d'avoir terminé. Il est quelle heure Oh là là là là, il est 7h15 du matin. Hop là, moi j'ai bientôt eu en cours. Bon, bah c'est parti. Allez, go à l'école. Casse-toi le chat. Casse-toi le chat. Go à l'école. On va peut-être se désassoukali. On va peut-être se désassoukiser. On va peut-être devenir. Normal, avant. Ah bon. Waouh On est bien mieux sur les bras. Oh. Bon, mais avec tout ça, moi, j'y pense. Mais il faudrait peut-être vous abonner et vous lâcher des pouces bleus et commenter, s'il vous plaît. C'est très très important pour moi. Et partager parce que vous savez pas, mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Dans le sens, je suis heureux, après pas... Enfin, on s'en fout. Euh... Voilà, bah donc portez-vous bien et peace Ah, par contre, mes outros, c'est pas encore ça. Ah, j'ai mes doigts en sang, je souffre, j'ai mal au pouce. Ah, force d'enfoncer des petits trucs de 1 hein, de merde là. Ah, je souffre, je souffre, j'ai mal, j'ai mal, je vais mourir à l'aide.